Bonjour les amis nous sommes le dimanche 1er août 2021. Dans cette vidéo je voudrais voir avec vous, analyser les graphiques afin de savoir si l'idée qu'on est à la veille d'un krach boursier, donc est-ce qu'il y a un krach boursier de très grande ampleur imminent eh bien je vais donner mon avis sur la question. Alors il y a des personnes qui annoncent un krach boursier depuis des années, Peut-être qu'un jour ils auront raison, c'est possible bien sûr. Mais il est très très difficile de faire des prévisions à long terme. On ne peut faire des prévisions qu'à très court terme. Et bien souvent même dans une même journée vous voyez que le marché chute et monte sur certains marchés avec des ampleurs de mouvement assez importantes. Je voulais faire une vidéo justement pour dire à ce sujet que à mon avis contrairement à ce que certains prétendent, il est tout à fait intéressant de trader en juillet et en août. Euh, en tout cas ces dernières années, j'ai vu des mouvements vraiment très intéressants. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur des vidéos récemment de personnes qui disaient qu'il ne fallait surtout pas trader en juillet et en août. Moi j'ai vu ces dernières années qu'il y avait des, des mouvements très intéressants et qu'on pouvait faire des, des très beaux gains en juillet et en août. Et d'ailleurs ça s'est vu ces derniers jours euh, du mois de juillet, euh, on a eu un mois de juillet vraiment très intéressant. Alors donc pour en revenir à la question du crack boursier, est-ce qu'on est à la veille d'un crack boursier Eh bien on a devant moi euh, donc le, le Dax 40 donc le, le marché allemand, l'indice allemand et nous sommes en mensuel. Donc chaque bougie ici correspond à un mois. Qu'est-ce qu'on constate Et eh bien on voit ici la fameuse chute qu'on a connu avec le Covid-19 et ensuite il y a eu une réaction donc ici on est descendu très bas donc à ce niveau ci donc sur le sur le DAX 30 on était donc à 7954 ici vous voyez et on est actuellement on a été flirté avec les 15800 15800 points. Donc vous voyez ça, ça a doublé carrément et pourquoi ça a doublé Parce qu'il y a eu le soutien des banques centrales européennes qui, qui ont dit que quoi qu'il arrive elles allaient soutenir le marché. Donc on sait que l'économie se porte très mal, euh, dû donc euh, au Covid-19, il y a des tas d'entreprises qui ont, qui ont dû arrêter, qui ont eu des très mauvais résultats. Il y a certaines entreprises qui s'en sont, sont très bien sorties et euh, pas seulement des très grosses. Moi je connais quelqu'un ici donc, qui, fait, euh, qui installe des piscines euh, à Tenerife, euh, des jacuzzis etc. Il a triplé son chiffre d'affaires depuis qu'il y a eu euh, cette épidémie de Covid. Pourquoi Parce que les gens restent chez eux. Donc pour lui il n'y a pas de problème. Donc il y a certainement des petites entreprises qui s'en sortent très bien. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer leurs portes ou qui sont dans des situations très très difficiles. Je ne vous apprends rien en vous parlant de ça. Alors pour en revenir donc au DAX 30, eh bien qu'est-ce qu'on voit donc entre ce mouvement ici au plus bas et le plus haut actuellement. Vous voyez qu'on a eu des, des mouvements intermédiaires donc toujours en mensuel, on a une très grosse bougie ici. Et si vous connaissez un petit peu euh, les chandeliers japonais donc les, les bougies japonaises, on voit ici actuellement sur le Dax euh, 30 en mensuel, on a ce qu'on appelle un doji. Alors un doji c'est euh, parfois un signe de retournement ça veut dire que peut-être qu'au mois d'août on va avoir une chute ici. Euh, donc si je regarde ici par exemple on a aussi un doji vous voyez avec un corps un petit peu plus grand qu'ici et puis le marché a fortement chuté donc c'était la chute du Covid donc ce signal-là. Par contre ce n'est pas toujours le cas, on voit ici qu'on avait également un doji mais avec une mèche très forte vers le haut et le marché est remonté avant de redescendre après vous voyez. Donc ce n'est pas systématique euh, donc ici on a également un doji mais euh, c'est plutôt un marteau et le marché est parti à la hausse donc on n'a pas systématiquement euh, donc un, une baisse. Ici aussi on a un 2J, vous voyez le marché n'est pas descendu, il est remonté. Donc ce n'est pas systématique mais vous voyez qu'il faut quand même un petit peu surveiller cela euh, afin de savoir ce qui va se passer. Maintenant s'il y avait un crash de très grande ampleur, bon ben c'est vrai qu'on pourrait faire une chute assez spectaculaire euh, de plusieurs milliers de points, c'est tout à fait possible. Si on va voir sur des unités de temps plus petites, eh bien on voit donc en weekly on voit que euh, ces dernières semaines ben le marché a eu du mal donc à, à dépasser les, euh, ces niveaux ici donc c'est plus haut. Je pensais qu'il allait, qu allait casser encore en, en juillet mais ça ne s'est pas fait et euh, bon j'ai eu des journées parfois un petit peu compliquées parce que je pensais donc trader essentiellement à l'achat et le marché euh, a chuté. Donc il fallait réagir assez bien et on, quand on a une chute comme ça, on ne sait jamais où va s'arrêter la chute. Et très souvent, euh, la chute est plus importante que la hausse ou plus rapide que la hausse, comme on le voit ici. Donc vous voyez ici. Donc on est en délit, donc on a eu une très forte chute ici. J'avais même fait une une vidéo si vous regardez mes vidéos précédentes. Il y avait des gens qui qui disaient ça y est c'est le crack, c'est la chute terrible. Moi mon avis était plutôt que que c'était une respiration du marché. Effectivement c'est ce qui s'est passé. Le marché est remonté assez fortement et on a eu des journées intéressantes, mais où il fallait quand même travailler de manière à se positionner dans le bon sens, parfois prendre une perte qui était compensée par, par des gains donc il fallait quand même jongler avec ça. Mais euh, je n'ai pas, pas gardé souvent des trades de overnight donc euh, la nuit. Pourquoi Parce qu'on peut avoir pendant la nuit des mouvements assez importants et on a même eu des mouvements intradés assez importants également euh, puisqu'on voit ici donc vous voyez ici euh, la semaine passée. Donc vous voyez des mouvements à la hausse et puis le marché qui redescend même plusieurs fois dans la journée. Donc chaque bougie correspond à 30 minutes. Donc vous voyez qu'on a quand même des, des mouvements très intéressants. Euh, si je me mets ici en, en H1 et eh bien vous voyez donc euh, la semaine passée ce qu'on a eu ici, on a eu un, un fort mouvement ici. Donc un début de journée où c'est une chute et puis après le marché qui remonte ici pour encore après redescendre ici donc vous voyez que euh, on a des, des mouvements euh, très intéressants puisqu'on part ici de on parle ici quand même de 2200 points et euh, sur le bas ici on remonte ici avec 1800 points et on redescend ici sur on termine donc la semaine avec 800 points quand même donc c'est quand même des, des mouvements intéressants. Si vous tradez à, à 1 euro le point ou à 10 euros le point, euh, vous voyez quand même les sommes intéressantes qu'on peut, qu peut faire durant ces mois de, euh, de juillet et août qui, qui sont selon certains pas intéressants. Moi, je trouve au contraire que sur le DAX, c'est très intéressant. Donc, ce que je vous conseille, c'est bien sûr, comme toujours, euh, de trader à court terme. Le scalping c'est mon cheval de bataille maintenant bien sûr euh, je garde des trades parfois plusieurs heures mais je rentre afin de profiter de mouvements importants comme ça en utilisant les techniques de scalping pour se positionner le mieux possible en une minute ou en cinq minutes. Donc on a des signaux vous voyez euh, sur lesquels on peut se positionner, j'explique cela dans ma formation scalping. Et euh, ça vous permet à ce moment-là de prendre euh, des mouvements qui durent parfois plusieurs heures et qui vous permettent de faire des gains importants en intraday. Donc je dirais que ce qu'il faut faire maintenant pour, euh, pour les, le mois prochain, donc on, on est le 1er août, et bien d'être attentif à ce qui se passe et toujours donc profiter d'une méthode de scalping pour rentrer protéger très rapidement ces positions et avec un peu de chance ben vous vous positionnerez dans un mouvement qui pourra peut-être être très intéressant et on va peut-être assister effectivement à une chute spectaculaire comme ce qu'on a connu avec la chute du Covid parce qu'on est actuellement quand même sur un, mouvement, sur un mouvement de très grande ampleur, très haut. Et si je regarde sur un, sur un site euh, à plus long terme euh, parce qu'ici sur ce graphique là je ne peux pas aller voir très en arrière et eh bien je regarde ici sur ce site là le CAC 40 et je peux constater que lorsqu'on a eu euh, donc la, la chute très importante donc euh, due au subprime en 2007 donc vous voyez on a eu ici euh, en 2007 la chute on regarde ici ben vous voyez qu'au mois d'août ça, ça a bien chuté aussi. Vous voyez la, la chute ici, on avait d'abord eu en début d'année la chute et puis ça s'est confirmé ici et euh, en 2009 on, on est remonté, on est remonté mais qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici qu'on ben qu est quand même euh, sur, sur une hausse, sur une bulle, on, va, on peut parler de bulle qui elle euh, risque d'éclater à un moment donné et si ça chute ben ça peut chuter vous euh, voyez ici on est à 15 000, euh, plus de 15 15.800 euh, pratiquement et eh bien ça peut facilement redescendre ici sur les 10 000. Donc ça ferait 5.000 points de, de chute euh, ce ne serait, euh, serait pas fou d'envisager de, ça. Donc si les banques centrales arrêtent de soutenir le marché artificiellement parce qu'il est clair que l'économie euh, ne va pas bien. Et euh, ben, si, elle a, si elles arrêtent artificiellement de soutenir de ce marché eh bien il est clair qu'on risque d'assister à une chute très importante et pour cela donc euh, il vaut mieux se positionner, tenter de prendre des trades à la, à la vente mais en se positionnant donc de manière à être dans le marché voire après à reprendre des trades pour accumuler donc vos, vos positions et bénéficier ainsi toujours en protégeant bien vos, vos positions avec un stop loss de mouvements très intéressants en prenant de temps en temps des bénéfices ou en laissant partir votre trade. Ça c'est un choix que vous ferez mais vous avez toujours intérêt à vous positionner que ce soit à la hausse ou à la baisse en marquant bien donc euh, vos positions avec les supports et les résistances comme je vous l'explique dans mes formations et vous allez à ce moment-là peut-être bénéficier d'un mouvement de, de 5000 points. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite mais attendez-vous quand même à ce qu'on puisse avoir à un moment donné. Ce n'est pas une prédiction mais c'est tout à fait une possibilité parce qu'on est vraiment dans un mouvement aussi très important. Et je vois ici que le marché a quand même tendance à avoir des difficultés à casser. Alors peut-être qu'on va avoir un mouvement donc important ici, on a une mèche sous le doji plus, haut, plus importante qu'au-dessus. On va peut-être avoir, est-ce qu'on peut considérer que c'est un marteau Pas vraiment mais le marché peut très bien casser, aller plus haut sous l'impulsion des, des banques centrales, ça je ne sais pas. Donc toujours intérêt à vous positionner euh, également à l'achat, il ne faut pas vous positionner qu'à la baisse quand vous voyez des mouvements comme ça et bien une mèche importante et bien essayez de vous positionner en utilisant donc les techniques que je vous enseigne et peut-être que vous allez bénéficier d'une cassure des plus hauts qu'on va aller retrouver les, les 15800 donc euh, c'est tout à fait possible et aller les casser et faire encore 500, 1000, 2000 points plus haut et peut-être encore je ne sais pas jusqu'à quand ça peut aller ou alors on va effectivement, ça va caler à ce niveau-là et on risque d'avoir une chute très importante. Donc tout est possible à ce niveau-ci, moi je constate quand même une hausse très importante et ce mouvement-là qui est, qui est peut-être un signal ici sur le DAX. Après si on regarde sur le CAC 40, pour le moment on a cette forte hausse ici, euh, on n'a pas comme sur le DAX un, un, un Doji, un, un signal de retournement. Sur le marché américain non plus, euh, sur le Dow Jones euh, non plus donc euh, le SP500 et euh, donc euh, le Dow Jones sont toujours très haussiers, on n'a pas encore de signal mais euh, il faut être prudent. Donc il peut y avoir un mouvement brusque, ça peut, ça peut être une chute en une journée très importante. Donc je dirais soyez euh, vigilant parce que euh, se baser uniquement sur le fait que le marché est nettement haussier c'est extrêmement dangereux. Donc vous voyez ici on est sur le, le Dow Jones et bien on a eu également ici comme sur le Dax on a eu euh, trois journées de baisse où les gens paniquaient disaient ça y est euh, c'est fini, c'est la chute, euh, vous voyez qu'on a eu ça plusieurs fois. Donc on n'a pas une boule de cristal, on ne peut pas prédire euh, l'avenir. Mais euh, une chose est certaine c'est que les marchés sont soutenus artificiellement. Est-ce que ça va continuer Où est-ce qu'on va aller Je ne sais pas du tout. Pour le moment euh, les campagnes de vaccination sont ce qu'elles sont. Et euh, si vous vous renseignez un peu, euh, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas divulguées. Euh, il y a beaucoup d'effets de, secondaires euh, du Covid, euh, de la vaccination pardon. Et euh, il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans les médias et que les marchés financiers font croire euh, volontairement ou pas que, que tout va bien. Donc euh, je ne sais pas ce qui va se passer mais il est clair qu'on est dans une situation assez particulière où tout est possible. Donc soyez vigilants, ne prenez pas des positions à trop long terme, mettez toujours des stop loss. Donc il y a des gens qui traitent sans stop loss mais comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente il y a un client donc un monsieur d'un certain âge qui m'a appelé un jour en me disant qu'il voulait prendre ma formation parce qu'il avait perdu 450 000 euros. Donc euh, il avait gagné beaucoup en bourse mais il a perdu en, en très peu de temps donc en une journée ou deux journées il a perdu 450 000 euros. Euh, pourquoi Parce qu'il prenait des leviers importants et qu'il ne mettait pas de stop loss. Donc euh, il est clair qu'il faut être très prudent il vaut mieux euh, trader avec une méthode efficace. Il savait bien que sa méthode était très risquée, bon bah, ben, il a perdu 450 000 euros, il n'a plus tradé pendant 10 ans il m'a dit. Donc euh, voilà si vous voulez vous maintenir sur les marchés, ben, faites quand même attention, ne, ne tradez pas n'importe comment. Moi je suis partisan de mettre des stop-loss, de, de faire du scalping ou de l'intraday. Maintenant si vous, vous êtes plutôt… Pour du plus long terme mais vous risquez euh, donc euh, plus que si vous tradez à court terme. Et ça ne veut pas dire que vous allez gagner moins parce que en tradant euh, à court terme vous pouvez euh, bénéficier de mouvements dans les deux sens parce que des marchés comme le DAX vous pouvez trader euh, aussi bien à l'achat qu'à la vente que vous tradiez sur CFD ou même Futur, il y a des solutions sur le Futur aussi. Et euh, ça vous permet de gagner plus que si vous gardez des positions euh, trop longtemps. Voilà donc euh, je dirais pour conclure cette vidéo, euh, crack boursier imminent, oui c'est possible, ce n'est pas garanti mais il faut être très prudent saisir les opportunités parce que on risque d'avoir ici une chute très importante. Donc ne vous positionnez pas comme des, des dingues à l'achat parce que tout est, tout est possible, on peut avoir une chute très importante et sans limite comme on a connu ici avec le Covid. Ça peut redescendre très bas, on peut redescendre sur 10 000, voire même sur 7.000. On ne sait pas du tout ce que l'avenir nous, nous réserve. Donc ici sur les, les 10 000, on voit que le marché est redescendu ici. Donc il est tout à fait possible que le marché redescende ici voire aille encore plus bas. Donc euh, ne soyez pas contrariant, il faut être suiveur, il faut suivre le marché. Qu'il parte à la hausse ou qu'il parte à la baisse. Soyez attentif et positionnez-vous comme je vous l'explique dans mes formations. Donc en vous positionnant au meilleur moment et en protégeant rapidement votre position, ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent si on a donc une chute très importante ou une cassure vers le haut. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche si vous voulez être averti une nouvelle vidéo, lorsque je publie une nouvelle vidéo et si vous cherchez donc une méthode efficace pour pouvoir rentrer euh, sur des marchés au meilleur moment ben je vous propose ma formation au scalping ou euh, une de mes autres formations et vous verrez comment euh, vous pouvez profiter donc de mouvements euh, à court terme comme à long terme. Parce que vous pouvez très bien gagner sur, sur des mouvements à plus long terme et vous voyez qu'en euh, vacances comme en juillet-août, eh bien, il y a moyen de, de gagner tous les jours de l'argent lorsqu'on s'est tradé à court terme également. Vous voyez que ça bouge très bien. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.